Aujourd'hui, on est en fait dans la série ⁇ devenir un coach en mission ⁇ La semaine dernière, on a vu le coaching individuel et aujourd'hui, je voulais vous parler d'accompagnement de groupe. La différence entre cette série et d'autres types de webinaires que j'ai fait, c'est que j'aimerais vraiment me concentrer sur vous aider, non pas à développer l'activité marketing et vente, mais à améliorer votre posture de coach, vous aider à améliorer votre accompagnement. En tant que tel. évidemment, on va faire un pont sur le marketing et la vente. Pourquoi j'ai eu l'idée de euh, vous partager ça Parce que pour moi, il y avait une certaine évidence que la plupart des gens dans la communauté étaient des bons coachs. Et très franchement, je le pense, hein, la plupart d'entre vous êtes des très bons coachs. Le problème vient du fait que vous n'avez pas forcément cette perception ou encore plus mesquin, ça vous arrange de penser que vous n'êtes pas un si bon coach que ça comme ça, il y a certaines choses que vous n'avez pas besoin de faire. Mais bon, on ne va pas forcément rentrer, euh, rentrer dans ce détail. Ouais, merci pour l'arc-en-ciel. Voilà, c'est mieux. Euh, donc ça, c'est important que vous compreniez que ici, on va parler du contenu et non du contenant de l'accompagnement. Mais ma mission en tant que société, en tant qu'entreprise, c'est de vous aider à vendre vos accompagnements. Je ne suis pas une école de coaching et je ne me positionne pas dans ce sens-là, et ce n'est pas ce que je prétends. Par contre, je vais vous partager certaines choses, mais gardez en tête que l'objectif ici, ce n'est certainement pas juste de vous aider à devenir un meilleur coach, parce que je pars du principe qu'en fait, vous l'êtes déjà, je vais vous donner quelques outils, puis il y a toujours des choses à apprendre, mais surtout que vous repartez de cette session avec une confiance que vous pouvez vendre du coaching. Si je n'ai pas atteint ça, c'est un échec pour moi. Si, je reparle, si vous repartez de cette session avec Oh, il me reste du travail à faire. Oh là là, je ne suis, je suis pas un bon coach. Je ne maîtrise pas tout ça. Mince, j'ai besoin encore de 6 mois, 12 mois pour peaufiner. Pff, bah, en fait, je vous aurais découragé. Et c'est tout le contraire de ce que j'ai envie de faire. Pourquoi Parce que, comme plein d'activités, le coaching et votre accompagnement et votre posture de coach ne va s'améliorer qu'en faisant quoi Qu'en passant à l'action. Personne ne peut améliorer son coaching et ses accompagnements juste sur une feuille blanche. C'est juste impossible. C'est comme si je voulais améliorer mes compétences de pianiste. Alors moi, je ne joue pas, mais mon épouse joue. En regardant des vidéos, en faisant du solfège. OK, c'est bien, ça, ça, ça peut être intéressant, mais à un moment donné, j'ai besoin de jouer. En tant que coach, vous avez besoin de coacher. Repartez surtout pas de cette session en étant en mode, waouh, j'ai plein de nouvelles choses à faire. Là, je vais vous partager beaucoup de choses que, pour tout vous dire, très peu de gens maîtrisent en tout cas autant. Donc, si vous maîtrisez même 10, 20, 30 de ce que je vais vous partager, vous serez déjà en avance sur beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, voilà, je voulais préciser ça parce que c'est important qu'on ne perde pas de vue euh, l'objectif. Okay vous aurez toujours l'opportunité de devenir un meilleur coach. Et De toute façon, je vais vous en parler dans le euh, rétro-planning aussi de l'importance de « test and learn » d'apprendre par la pratique, de s'améliorer par la pratique. Et ça, c'est pareil pour tous les domaines de votre business. Si vous voulez faire un webinaire comme moi, vous ne pouvez pas préparer pendant six mois un webinaire et attendre que votre premier webinaire soit top. Voilà, j'espère que euh, ça vous enthousiasme quand même, mais je préfère prendre ma responsabilité de vous partager ça pour ne pas que vous tombez dans un certain piège. Ouais. Euh, Allez-y dans le chat, continuez à vous présenter. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, il y a Christelle, Laurence, Edmond, Astou, euh, Anne, Christelle, Elodie, Clément. Ravi de vous retrouver. Et let's go. Notre point aujourd'hui va se faire en trois points avec une introduction sur bah, qu'est-ce que l'accompagnement de groupe quand même. Donc, on va voir les cinq ingrédients pédagogiques d'un bon accompagnement de groupe. Comment se démarquer de ses concurrents et le rétro-planning. OK, Imaginons que vous vous lancez, quelles sont les principales étapes euh, Oui, il y aura un replay euh, à cette session. Par contre, le temps de questions-réponses que je vous réserve à la fin ne sera pas disponible dans le replay, ce qui vous permet vous de poser des questions librement et, euh, et, euh, voilà, et de vous permettre euh, cette interaction. OK, let's go. Alors, qu'est-ce que l'accompagnement de groupe c'est un, un accompagnement de 3 à 12 mois. Idéalement, si c'est la première fois que vous faites un accompagnement, je vous encourage plus à être dans les 4 6 mois. Okay? 12 mois, c'est trop. Euh, 3 mois, c'est peut-être pas assez. Vraiment 4, 5 mois, c'est bien. 6 mois, c'est peut-être même un peu long. Ça dépend. Okay? C'est des généralités. Mais de ce que j'ai observé, des clients qu'on a accompagnés, entre 4 et 6 mois, c'est top. Pourquoi Parce que ça laisse suffisamment de temps pour travailler, pour vous améliorer, si c'est votre premier lancement. Votre, votre, votre version définitive, par exemple, elle pourra durer euh, trois mois ou quatre mois. Mais la première version, comme elle va être moins parfaite, eh ben c'est normal de prendre un peu plus de temps avec les gens et ne pas vous mettre trop de pression. Intensité hebdomadaire, ça c'est indispensable. Il faut qu'il y ait d'une façon ou d'une autre, et on va les voir dans les ingrédients pédagogiques, une intensité hebdomadaire pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du sport et de vous mettre à faire du sport deux fois par mois. Ça ne marche pas. Ah Oui, vous avez toujours un exemple de quelqu'un pour qui ça marche. OK, bien sûr. Mais on ne peut pas euh, apprendre du piano en en faisant deux fois par mois euh, et, et euh, se remettre en forme deux fois par mois. L'intensité hebdomadaire est indispensable pour créer une cohésion dans le groupe, pour vous gagner en confiance, pour qu'il y ait un suivi, pour que ce qu'on a appris cette semaine ne se perde pas et pour vraiment construire ces pièces de Lego. Sinon, c'est comme si vous construisez des Lego et euh, la semaine où il n'y a rien, vous enlevez les pièces de Lego. Votre coaché, s'il a un objectif ambitieux, c'est un problème urgent et important, il a besoin de cette intensité hebdomadaire. Maintenant, quelle intensité on met dans cette intensité hebdomadaire Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de faire une journée de formation et d'accompagnement et de coaching toutes les semaines pendant six mois. Mais par contre, c'est important de garder ce rythme-là. Et on va rentrer dans les détails après. Un travail collectif. L'idée de l'accompagnement de groupe, ce n'est pas juste ah, « Allez, moi, en tant qu'entrepreneur, je veux gagner plus d'argent et j'ai la flemme d'accompagner les gens un à un et je vais en prendre dix et comme ça, je gagne du temps. » Et non. L'avantage du travail de groupe, c'est que la valeur va être transmise non seulement top-down entre vous et vos coachés, mais entre eux. Et j'ai même envie de vous dire que plus le temps passe, plus la valeur entre les membres, l'échange de valeur entre les membres va surpasser l'échange entre vous et les membres. Et là, on obtient quelque chose de magique et de fort et de puissant. Et en plus, ça vous évite d'être le goût d'une secte. Donc, c'est toujours sympa. Euh, et ça vous, ça vous permet d'augmenter vos revenus par 10. Tout simplement, si vous faisiez du coaching en 1 à 1, bah, avec X heures, vous pouvez faire accompagner qu'une personne. Bah, avec le même nombre d'heures, bah, maintenant, vous pouvez accompagner 10 personnes et du coup, augmenter par 10 vos revenus. Et si vous accompagnez 20 personnes et que vous faites deux fois moins cher, par exemple, vous augmentez quand même par dix. Évidemment, au début, ça va vous prendre plus de temps que de faire de l'accompagnement individuel. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, ça me, prend moins, beaucoup, ça me prend beaucoup moins de temps. On a une trentaine de clients actuellement dans le programme coach en mission et j'ai eu pas mal de problèmes dans le passé. On a accompagné des centaines de personnes. Si j'avais dû passer autant de temps avec chacun d'entre eux, bah, je travaillerais, je ne sais pas, 90 heures par heure semaine. Et si vous avez comme moi cette Envie de contribuer, peut-être pas à des millions et des milliards de personnes, mais à des milliers de personnes, vous êtes obligé à un moment donné de rentrer dans cette dynamique et c'est une très belle dynamique. Si vous avez des questions, euh, on fera des pauses, des temps de pause entre les parties. N'hésitez pas à les poser et à la fin, on fera aussi un temps récap' avec euh, des questions-réponses. Très important, si vous voulez réussir dans le programme de coaching, le, dans votre programme d'accompagnement de groupe et dans la vente, de euh, celui-ci, c'est important que vous compreniez que la qualité de l'accompagnement ne doit pas baisser, au contraire. Tout d'abord parce que ce n'est pas cool pour vos clients, je veux dire euh, voilà, ce n'est juste pas cool. Euh, et de deux, ce n'est pas cool pour vous en tant qu'accompagnant parce que bah, ça ne vous inspire pas que d'apporter moins de valeur, quoi. j'imagine. Je, je pense que vous avez envie d'apporter de plus en plus de valeur avec le temps. Mais surtout, pas surtout mais surtout parce que c'est mon filtre et que j'accompagne sur la partie marketing et vente si dans votre tête il y a une once il y a une once de doute que votre accompagnement de groupe est moins bien que votre accompagnement individuel vous êtes fichu vous n'arriverez pas à vendre pourquoi parce que autant d'autres types d'entrepreneurs sont plus opportunistes et ils s'en fichent autant les coachs et c'est une bonne chose pour moi mais à bien, manipule, à bien manier c'est important que vous soyez aligné et que vous soyez en phase et que vous soyez enthousiaste avec ce que vous vendez. Si dans votre tête vous êtes en mode non, mais avant je vendais du coaching individuel à 1500 et là j'essaye de vendre à 1500 un truc moins bien, c'est impossible, vous allez vous saboter. Et si vous sabotez, ce sera pire que de ne pas avoir lancé d'accompagnement de groupe. Donc le seul moyen, c'est que ce soit aussi bien, mais en fait que ce soit mieux, meilleur. Comme ça, votre cerveau, il envoie quoi comme signal Ce n'est pas, oh, vas-y, maintenant, il faut que je fasse mon marketing pour vendre euh, le programme de groupe. C'est, oh. avant, je faisais du coaching individuel, du j'avais un super cadeau, je servais mes clients. Mais maintenant, waouh, je peux les servir encore plus, avec en plus une communauté, mais ça va être géant. Et la vente va être facilitée comme ça. Moi, ça a été le seul moyen pour que je réussisse dans le business. J'ai grandi avec une certaine mentalité qui ressemble beaucoup à celle que vous avez certainement, qui est, euh, oh, je ne peux pas gagner de l'argent avec ma passion, c'est un truc que je ferai même gratuitement, euh, moi je veux le bien des gens, Oh, les pauvres, il ne faut pas qu'ils dépensent de l'argent. J'étais beaucoup dans ce truc-là. Et tant que je n'étais pas 100% persuadé que mes accompagnements de groupe étaient géniaux, je n'aurais pas réussi à vendre. Donc ça, c'est important que vous le gardiez en tête. Okay Et... Un de mes inconvénients, mais c'est aussi quelque chose que je vous enseigne, c'est que moi, quand je lance un nouveau programme, j'ai tendance à faire un tarif de lancement très bas pour justement gagner confiance, pour augmenter ce ratio qualité-prix. Mon truc, il est qualitatif, mais si je baisse le prix, donc euh, X divisé par euh, un plus petit Y, ça fait que c'est encore mieux. La, le rapport qualité-prix est encore meilleur. Mais je me suis aussi beaucoup auto-saboté à faire ça. Parce qu'on peut aller très loin. Et moi, j'ai fait des erreurs du style, ouais, « Attends, ce truc-là, il vaut 10 000 euros, mais je veux le vendre 5 000 euros. Ah, Ça vaut 5 000 euros, je vais le vendre 2 000 euros. Mais... » Et à la fin du mois, je fais les calculs, je me rends compte, « mais Mince, en fait, je n'ai pas gagné d'argent. Okay » Donc, ne tombez pas non plus dans ce piège-là, mais c'est important que vous le compreniez. Et après, si votre premier accompagnement de groupe, vous dépensez beaucoup de temps et d'argent et que vous n'en gagnez pas beaucoup, ce n'est pas trop grave non plus. Parce que c'est Pédagogique. Ça va vous donner confiance. Et cette confiance, un peu comme quand on est stagiaire. Quand on est stagiaire, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais par contre, on gagne confiance, on gagne de l'expérience. Et après, quand on postule pour un vrai CDI, on a en confiance. Ben, C'est le même principe pour vous. Si vous n'avez jamais lancé d'accompagnement de groupe, vous voyez votre premier accompagnement comme un stagiaire. Mais attention, un stagiaire ambitieux, et exigeant. Pas en mode euh, à l'arrache et euh, je fais juste des photocopies. Ok, Donc, si vous avez compris ça, on va pouvoir passer à la suite. Ok. Je veux dire, si vous avez vraiment intériorisé ça, c'est important parce que sinon votre filtre va affecter tout le reste. Okay. Alors, les ingrédients, il y en a cinq que j'aimerais vous présenter ici. La première, c'est une formation. Forcément, vous avez passé moins de temps avec vos clients en un à un. La vérité, c'est que quand vous passez beaucoup de temps en un à un avec vos clients, si vous décortiquez vos sessions de coaching, sauf si vraiment vous faites du coaching en mode très scolaire comme vous l'avez appris dans une école de coaching, Et bien, normalement, il y a beaucoup de temps de formation, beaucoup de temps de transfert d'informations, d'enseignement. De Je... OK, tu sais pas, bah, à un moment donné, tu ne sais pas, euh, tu, sais pas euh, tu, tu vois, un, un enfant qui ne sait pas diviser 21 par 3, euh, OK, à un moment donné, vous pouvez aussi lui donner la réponse pour l'aider à avancer, pour passer à la suite. D'accord, bah, Avec vos coachés, c'est pareil. À chaque fois qu'il a une question, vous n'allez pas lui dire « Ok, réfléchis par toi-même, à ton avis. » Et vous, vous rendez compte que quand vous cumulez, admettons que vous accompagnez trois mois un client et vous passez une heure avec ce client un à un, si vous cumulez tout ce temps-là, si vous passez 15-20 minutes par session à enseigner, à la fin, vous avez enseigné pendant 2, 3, 4, 5 heures sans même vous en rendre compte. Et bien, vous savez quoi Tout cet enseignement, ce temps que vous avez passé, c'est très bien. Vous sous forme de formation vidéo, audio, texte, et ou audio et ou texte, hein, et ou vidéo du coup. Et vous le donnez via une plateforme à vos clients. Ça leur permet quoi Ça leur permet d'apprendre de manière asynchrone. Déjà, c'est pratique. Et puis comme ça, quand ils viennent, c'est pas « ouais, euh, Lingen, euh, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça ?» Pourquoi Parce que ça fait, entre guillemets, perdre du temps à tout le monde. Ces questions-là, puisque vous avez plus qu'une heure trente, par exemple, de session avec tous vos clients et ils sont dix. Donc, si chacun pose une petite question euh, simple, et bien à la fin, il n'y a pas de temps pour le coaching. En soi, il n'y a rien de mal. Je vais vous dire comment on, on peut prendre ce temps de questions-réponses après. Donc, c'est important que vos clients arrivent aux sessions en ayant déjà la tête bien pleine et que les sessions de coaching, qui est le point suivant, c'est… Euh, bah, voilà, je prends vos visages. Ah, Anne, Astou, avant euh, ouais oui, j'ai compris ça, euh, j'ai intellectuellement compris ça, mais je n'arrive pas à me l'appliquer dans ma vie, euh, je n'arrive pas à faire ci, faire ça. Ah, bah tiens, pourquoi tu n'y arrives pas Ah, bah parce que ça, ça, ça. Ok, et qu'est-ce que tu pourrais faire Ah, ouais, bah en fait, je peux faire ça. Et du coup, vos sessions de coaching sont des vraies sessions de coaching. Pour tout vous dire, en toute honnêteté, nous, dans le programme Coach en Mission, euh, on a une super formation, mais on, on, on ne force pas assez nos clients à consulter la formation et du coup, ils viennent avec des questions simples. Alors, on les accueille, on est très content d'y répondre, ça nous fait plaisir, mais euh, nous, c'est un axe de travail d'éduquer de, aussi nos, nos clients à comprendre qu'en fait, l'information est déjà dans la formation. Donc voilà, est-ce que, est que vous avez compris là déjà avec cet élément-là comment on peut apporter autant de valeur sans passer beaucoup plus de temps Parce que d'une… L'information est déjà distillée autrement, de manière plus impactée, plus structurée, plus synthétisée et du coup, de manière théoriquement plus efficace. Et puis, le coaching en groupe, bah, vous allez me dire, oui, mais du coup, euh, les 10 personnes, euh, ils ne vont pas pouvoir euh, poser toutes leurs questions en 1h30, comment ils vont faire bah, Parce qu'en fait, les questions des uns sont aussi, pour la plupart, les questions des autres. Soit sont les questions des autres en mode, ah dit, euh, je, je pensais à la même chose, ou soit vont aider d'autres personnes à anticiper des questions qu'ils n'avaient même pas. Donc, si vos clients viennent, alors évidemment, vous les encouragez tous à poser des questions, mais quand bien même un client vient, viendrait pendant, pendant six semaines sans poser aucune question, juste en écoutant les questions des autres et les réponses, je peux vous garantir que ça a énormément de valeur personnelle. Hein. J'entends pas juste de l'information. Ah ouais, moi aussi, euh, j'ai un enfant et j'ai du mal à trouver du temps avec mon mari et notre couple. Ah ouais, OK. Ah, lui, il va faire ça. Ah bah tiens, moi aussi, je peux faire ça. ah Mais je peux même faire ça. C'est vraiment personnalisé. Ce n'est pas juste de l'information. Et puis, si vraiment, je n'en tire rien, bah, je pose une question. Ouais, bah, moi, je ne peux pas faire ça parce que mon mari, il est militaire. Je ne le vois pas. Euh, OK. Et du coup, là, on est déjà dans un format où on est euh, au top. maintenant vous allez quand même pouvoir me dire, mais il y a parfois peut-être des questions très personnelles qu'on n'ose pas poser comme ils sont, qu'on n'ose pas poser devant les autres. Ça, c'est votre responsabilité. C'est votre, votre responsabilité d'aider vos clients à se sentir à l'aise, de créer une bulle de confiance. On ne force pas nos clients et on peut accepter évidemment qu'ils n'osent pas poser toutes les questions. Mais si on a bien créé un but, une butte de confiance, c'est très précieux. Parce qu'il va se passer quoi Et du coup, je vais vous parler du cerveau collectif maintenant. Après la session, aidez vos clients à garder contact. Nous, dans notre programme, il y a des gens qui s'aident entre qui s'entraident. Il y a même euh, un mastermind informel qui s'est créé. Il y a même euh, ouais, des, des sessions où on teste. Bah là, je pense à, à vous qui êtes présents euh, euh, certaines personnes sont présentes. On, on aide à régler certains problèmes. Euh, sur Zoom, etc. Et ça, ça apporte énormément de valeur. Et ça ne vous demande pas de temps. Et je vais vous dire un truc, un, un peu comme vous avez tous été à l'école, quelquefois, on préfère poser une question à un camarade que lever la main et le poser au prof. Parce que euh, bah, c'est un peu la honte ou parce que la question a été très simple, le prof en a déjà parlé. Alors, je vous inspire, je vous encourage vivement à ne pas donner cette posture de prof et à toujours accueillir avec bienveillance toutes les questions parce que vous n'êtes pas à l'école. Mais quelquefois, c'est juste « tiens, tu peux me dire toi comment tu fais ?» Et c'est très bien en fait. Ce serait triste, imaginez-vous à l'école, aller à l'école où vous ne pouvez jamais interagir avec vos camarades. Même les temps de récréation sont importants avec vos camarades pour pour mieux apprendre. Parce que si vous créez un noyau de personnes qui s'entendent bien, ils ont envie de venir au coaching. Ils sont fatigués, ils sont occupés. Ils viennent quand même parce qu'ils retrouvent les camarades. Et du coup, ils apprennent et ils en tirent plus de valeur. Donc, c'est important que vous ne négligez pas cette partie euh, informelle. Okay les, les, à l'école, s'il y a des temps de récré, ce n'est pas juste pour que les enfants euh, se lâchent, et que les profs se reposent. Je pense que c'est une vraie valeur pédagogique. Les enfants qui ont des amis, qui s'entendent bien, ils ont plus envie de venir à l'école, ils sont plus motivés. Et c'est pareil pour vos clients. Donc, je voulais vous parler, alors oui, ça, important, je, je vais quand même le noter, coaching en groupe, mais surtout si vous êtes au début, rien ne vous empêche d'offrir aussi du coaching individuel. Si vous faites un programme, par exemple, de quatre mois ou de quatre mois, vous pouvez très bien faire du coaching en groupe chaque semaine et puis en plus faire du coaching individuel une fois par mois, tous les mois, pendant quatre mois. C'est une formidable transition. Parce que c'est challengeant de passer de individuel à groupe. C'est presque un autre métier. Et puis, vous avez peut-être cette peur. Et puis, vos prospects vont dire Ah, mais ouais, mais moi, je voulais l'individuel. Et bien, il y en a. Ah, ouais, mais j'aurais aimé plus. OK. Euh, et pourquoi tu aimerais. Ah, ben, j'aimerais parler de ça. Ben, tu sais quoi, dans le coaching en groupe, tu pourras en parler et ce sera même mieux. Et comme ça, en coaching individuel, on parle vraiment des choses très plus intimes. Même si, encore une fois, je vous encourage à. Aidez vos clients à ouvrir les vannes durant les coachings en groupe. C'est très important. Parce que si on a un qui ouvre les vannes, qui se lâche, qui se rend vulnérable, ça déclenche un effet domino. Et si tout le monde commence à être vulnérable et à raconter des choses profondes et intimes et difficiles, waouh, là vous avez vraiment gagné. Parce que le coaching, c'est ça. On ne peut pas progresser si on ne dévoile pas, si on ne partage pas ces réels challenges. Et il y a une grande valeur et c'est, je sais pas si vous l'avez déjà fait en tant que client, mais c'est hyper libérateur de partager en groupe. Ce n'est pas pour rien que, que les alcooliques anonymes existent depuis, je sais pas, des décennies par exemple, parce que de, de révéler un truc sombre entre guillemets hein, dans notre vie, de mettre de la lumière dessus, wow, ça libère en fait et on se sent puissant. Et on est encouragé. On a des paroles valorisantes des autres, des gens qui nous... waouh, Alors que si on cache ça, bah, c'est un truc qui nous pollue de l'intérieur. Okay. Donc, ce que vous faites en coaching individuel, vous pouvez très bien le faire en groupe. J'ai presque envie de vous dire qu'à un moment donné, si vous faites un très bon travail, en collectif, vos clients vont plus se dévoiler qu'en individuel. Parce qu'en individuel, il euh, y a un peu cette parfois... Euh, cette posture de coach, vos, vos clients peuvent être un peu être impressionnés par le coach. Alors que dans le groupe, c'est vraiment ça. C'est tiens, je n'ai pas noté les devoirs, tu peux me donner, j'ai trop honte de redemander au prof. Ouais, d'ailleurs, j'ai vécu ça. Quoi. Je veux dire, quand vous étiez à l'école, par... il y a bien des choses où vous partagez de manière plus intime à vos camarades qu'avec vos profs ou la CPE. Eh ben, c'est pareil. Donc, je vous parlais de cerveau collectif. Euh, feedback après, on prend le temps de questions-réponses. Hein. Feedback très important. Alors idéalement, vos, vos clients n'ont plus de questions, entre guillemets, simples parce que vous avez déjà tout donné dans la formation. Sauf que ça, c'est purement théorique. Bien sûr qu'ils en auront et tout le monde ne regardera pas les formations. Et c'est OK. Surtout, surtout, euh, ne commencez pas à être trop scolaire. Vous ne vendez pas une formation en ligne. Là, je suis en train de vous aider à faire un accompagnement de groupe et pas une formation. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Il y a une grande différence entre une formation en ligne, comme vous avez pu en suivre ou comme vous avez pu en voir, et un accompagnement de groupe. Une formation en ligne, c'est une formation avec, allez, on rajoute, on saupoudre un petit peu de coaching de groupe, aux questions-réponses. Non, Là, vous accompagnez les gens. On va surtout le voir dans le suivi après. Vous accompagnez avec de la formation notamment. Mais à la limite, s'il y a un truc à éliminer ici, c'est presque la formation. Tant pis, vous faites la formation, vous l'incluez dans le coaching. D'ailleurs, juste je précise, je sais que je fais quelques allers-retours, hein, parce que pour moi, il y a des choses qui sont évidentes et je me dis que ça ne l'est pas forcément. La formation, ça peut être délivré de manière asynchrone, mais ça peut être aussi délivré en mode en direct plus replay. Nous, on l'a fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je suis en train de vous dire enregistrer 10 heures de vidéo et puis après commencer à vendre, bah, vous n'aurez pas lancé votre accompagnement avant 2024. Parce que, d'une, déjà, est-ce que ça vous inspire de passer quoi, des heures, écrivez un livre plutôt, j'ai envie de vous dire, avec ce temps-là. Et puis aussi parce que vous ne savez pas ce que vos clients vivent en fait. Vous allez inventer des besoins, vous allez deviner des besoins. Vous avez besoin d'être au contact de vos clients, de vos prospects pour savoir ce dont ils ont besoin. Et du coup, le fait d'enseigner en direct, c'est génial parce que d'une semaine à l'autre, vous pouvez pivoter, adapter le programme. Et si par exemple, vous aidez les gens euh, à perdre du poids, eh ben, la première semaine, vous enseignez ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, les gens euh, n ont, ont besoin de plus de temps. Pour vous, c'est évident parce que ça fait des années que vous faites ça. Bah, tant pis, la deuxième semaine, on continue à enseigner euh, la même chose et on prend plus de temps. Et peut-être on prolonge même une troisième semaine. Et il y a un truc où vous dites, ah, mais c'est hyper important, c'est génial, je vais leur enseigner ça. Bah, ils ne sont peut-être pas prêts. Donc, à vous, euh, ce que vous avez prévu la quatrième semaine, il faudra la mettre la sixième semaine. C'est très important d'être flexible. C'est peut-être l'une des plus grandes qualités de l'entrepreneur. Sinon, euh, travaillons euh, dans l'éducation nationale. Tu vois, ce n'est pas une critique hein, d'ailleurs quand je dis ça. Mais vous êtes là. Pour accompagner. Quand on accompagne, bah, pour les parents, vous comprenez bien que l'enfant, ce n'est pas euh, bah, à 7 ans, il faut que tu saches euh, lire à 8 ans. Faut... Oui, OK, il y a peut-être des principes, mais vous êtes là pour l'accompagner. Vous prenez le temps. OK, bah, tu ne sais pas lire. On va y aller par d'autres moyens. On prendra plus de temps. Et pas en mode, bah, tu écoutes, tant pis, euh, tu n'as pas appris les additions, on passe aux multiplications. Non, vous prenez ce temps-là. Ça, c'est important. Donc, le fait de le faire en direct, plus le replay vous permet en plus de créer une première version de votre version asynchrone. Quand vous aurez enseigné pendant dix fois une heure en direct, et bien après, vous allez pouvoir synthétiser tout ça et l'enseigner et de le mettre au propre et enregistrer au propre. C'est ce que moi, je fais. Après, euh, il y en a d'autres qui préfèrent juste balancer les replays pour les futurs clients, pour la deuxième cohorte, hein, j'entends. Euh, voilà, Je prends bientôt vos questions, hein, euh, donc vous pouvez déjà commencer à les poser. Euh, les feedbacks, les feedbacks très importants. Moi, je, je me rends compte que je suis beaucoup plus passionné que je le pensais par ce sujet. Il est déjà 10h28, je vais accélérer un peu. Les feedbacks, c'est la possibilité pour laisser vos, à vos clients de vous poser des questions. Du coup, idéalement, ça doit être différent de la session de coaching. Pourquoi Parce que la session de coaching, c'est vraiment… Ce n'est pas du question-réponse, c'est du coaching. Quoi. Je ne vous décris pas ce qu'est le coaching. Maintenant, dans la réalité, eh ben, vos sessions de coaching vont être beaucoup de questions-réponses. Mais idéalement, nous, par exemple, on a une plateforme dédiée où les gens peuvent poser des questions et moi, je réponds chaque semaine aux questions. Comme ça, on sépare les questions de la partie coaching. Ouais. Euh... Et aussi, la partie feedback est très importante. J'emploie le mot feedback exprès et non question-réponse. Le feedback implique que c'est un retour sur quelque chose. Ce que je ne souhaite pas que vous fassiez avec vos clients, c'est poser-moi vos questions théoriques. Non. OK, euh, euh, programme de perte de poids, voilà. Euh, pour bien manger, il faut faire plus de légumes. Ce que je ne souhaite pas, c'est que vos clients... Vous pose oui mais je sais pas quel légumes acheter, tu en penses quoi euh, de ça, ça? Non, ce que je vous encourage, c'est cuisiner. Et la question, c'est j'ai cuisiné des carottes, mais je me suis rendu compte que c'était très sucré et que je n'en. Est-ce que tu peux me recommander d'autres légumes plutôt que des carottes euh, comme tu as mis dans ta recette Parce que ça, ça implique que vos clients sont dans l'action. Nous, avec nos clients, j'essaye d'encourager ça. Alors avec bienveillance et douceur et patience parce qu'on a un programme de 12 mois et donc ce n'est pas grave si on n'y est, est pas tout de suite. Mais ce que je souhaite, ce que je souhaite, c'est ça le coaching, c'est que les clients passent à l'action. Donc c'est ce que vous devez souhaiter aussi. Il est hors de question que vos clients soient en mode le programme dure trois mois. Euh, pendant un mois et demi, je vais juste poser des questions et à la fin du programme, je me lance. Non, dès la première semaine, ils passent à l'action. D'ailleurs, c'est votre rôle de leur apprendre que les erreurs ne sont pas graves. Se tromper, ce n'est pas grave. Et puis, le dernier point, c'est le suivi. C'est ça qui fait que c'est un accompagnement plus qu'une formation. C'est que chaque, idéalement, chaque client, vous avez un certain suivi. Vous savez comment il travaille. Nous, par exemple, on a le tableau du défi du service où on sait quel client publie du contenu, euh, contacte des gens, fait des appels, euh, font des propositions, ont des, cli ont des euh, clients. Et quand on voit que les gens participent à ce Tableau défi, ce tableau qu'on a, bah, ce n'est pas grave. Mais euh, du coup, on en déduit qu'il n'est pas dans l'action et du coup, on va essayer de l'accompagner différemment. Tu quelque chose, un, un hein. je vais couper ton son. Euh, et donc ça, c'est important qu'il y ait un suivi. Euh, nous, on est en train de chercher des outils, par exemple, pour, comme à l'école, avoir des fiches pour chaque client et pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Alors, vous pouvez euh, utiliser des outils comme Trello, par exemple, euh, pour commencer. Hein. Pour faire simple, pour faire des tris, des fiches. Nous, par exemple, pour la formation, on sait quel client a regardé la formation ou pas. Okay. Alors, on ne débarque pas en mode, c'est pas bien, tu n'as pas suivi, mais on regarde et on voit s'il y a des difficultés et que la personne n'a pas regardé. Bah, on peut l'inviter cordialement à regarder la formation. Euh, par exemple, les coachings, nous, on a un tableau, je ne vous montre pas parce que c'est personnel, c'est confidentiel. On a un tableau où on traque qui vient au coaching ou pas. Parce que nous, on a quand même un programme où il y a, euh, ça se compte en plusieurs dizaines de personnes. Donc, vous, au début, ça devrait aller, ça devrait être assez simple. Mais quand ça grandit, bah, c'est important de savoir. Tiens, et pour tout vous dire, je vous révèle un peu les, les coulisses, on a des choses qui se déclenchent. Tiens, si ça fait deux mois qu'il ne participe ni à un coaching en groupe, euh, ni à un autre atelier, etc. On va proactivement la contacter et prendre des nouvelles et savoir euh, euh, qu'est-ce qui bloque. Donc ça, c'est important d'avoir ce suivi. Et c'est ça qui fait que vous, êtes un, vous créez un programme d'accompagnement et non une formation. Et c'est ça qui fait que vous pouvez vendre de manière premium. Vous ne vendez pas à 200. J'en ai même pas parlé, mais pour moi, c'était tellement évident. La version définitive, je, je précise pour ne pas vous faire peur, ça doit être 1 000 euros minimum, minimum, parce que ce n'est pas moins bien que votre programme individuel. En tarif de lancement, effectivement, vous pouvez faire peut-être du 500 euros, du 700 euros, mais si vous faites moins de 1 000 euros, c'est que soit votre programme il n'est pas assez bon, ou soit vous n'avez pas assez confiance en votre programme. Et Je vais même vous dire un truc, c'est que quand on va parler de comparaison aux concurrents, si vous faites un prix trop bas, qu'est-ce que vos prospects vont penser bah, tiens, le concurrent, il vend à 3000 et toi, tu le vends à 500 euros. Bah, clairement, ton truc, il doit être moins bien. Okay On l'a tous fait, ça. Moi, quand je vais acheter une bouteille de vin, je ne m'y connais pas en vin. Quand je vais chez un ami, bah, je regarde en haut et je prends ceux qui sont un peu plus chers parce que je devine que c'est un peu mieux. Okay et bah, vos... Quand bien même, ce ne serait pas vrai. Mais bon, après, il y a quand même un peu une logique, hein, j'imagine, quoi, j'espère. Euh... Et c'est pareil pour vos prospects. Si vous positionnez votre prix trop bas, oh ben tiens, ce coach, cette coach, euh, soit a un mauvais programme, soit euh, ce programme, il est bien, mais il n'a même pas assez confiance en elle ou en lui pour euh, le vendre à un prix décent. Et moi, je ne veux pas travailler avec un coach qui n'a pas confiance en lui ou en, en elle. Okay. C'est dur hein, ce que je vous dis, mais c'est important, je pense, que vous l'entendez. Après, être tranquille, chaque chose en son temps. Là, je vous donne un peu les, les, les grands secrets, tout ce que j'ai appris en, en 10 ans, mais chaque chose en son temps. Okay Surtout, ne partez pas découragé, euh, euh, étape par étape, on va y aller. Ok, Je prends un temps de questions-réponses après vous avoir partagé ces cinq ingrédients, et puis on va passer à la suite qui est se démarquer de ses concurrents. Euh, ouais, c'est ça, Caroline. Qualité perçue. Hello, bah, je t'invite à... Ouais, voilà. Merci, Clément. Euh, balancer les replays comme une formation, pourquoi pas? Mais comment tu gères le droit à l'image si tu fais ça? <rire> Écoute, moi, je ne le fais pas, Caroline, euh, mais je peux te dire que la plupart des coachs, des, des entrepreneurs s'en fichent parce qu'ils pèsent les avantages et les inconvénients et ils font un choix. Ils disent que ce n'est pas grave. Maintenant, euh, quand vous par exemple là, là, je vais partager le replay de ce qu'on fait, il n'y aura pas vos visages parce que je vais partager une vue où il n'y a que mon visage euh, et euh, les slides donc voilà maintenant si je prends quelques questions réponses tant que je ne dis pas Caroline ton nom de famille euh, et que je crie sur tous les toits ça peut passer donc je vous invite à être pragmatique après vous pouvez peut-être faire du montage mais si vous rentrez dans tout ça et que c'est trop compliqué réenregistrez tout simplement la vidéo comme nous on fait euh, ouais. Après, vous pouvez peut-être sign faire signer une autorisation de droit à l'image à tous vos clients quand ils rejoignent. J'ai très rarement entendu des gens se plaindre de ce genre de choses. Normalement, vos clients qui vous rejoignent, ils sont dans une superbe vibe, ils ont un certain enthousiasme euh, et ils vous font confiance en fait. Ils savent que vous n'allez pas faire n'importe quoi et ils font confiance au fait que les futurs clients qui vont rejoindre, bah, c'est des gens un peu servis aussi. Maintenant, si c'est important dans tes valeurs de protéger ça, bah, réenregistre les vidéos, hein, c'est très bien. Donc, tu n'envoies pas de replay tu... ou sinon tu rends le replay disponible pendant je sais pas, deux semaines. Nous, par exemple, avec nos clients, les replays sont disponibles que deux semaines, les replays de coaching de groupe, parce qu'on n'a pas envie que dans dix ans, le client voit ce qu'on a fait il y a dix ans parce qu'effectivement, il y avait des petites choses aussi, il y avait un peu cette bulle de confiance. Donc, c'est que deux semaines. Les ateliers, par contre, c'est un peu plus long. Mais là, vos clients comprennent aussi. Ils viennent à un atelier, parce que dans notre accompagnement, on a des ateliers. Ils viennent à un atelier, ils savent bien que l'atelier va être enregistré, puisque eux-mêmes ont accès aux ateliers précédents. Tu vois Donc, il y a, a peut-être un côté, bah, sens sur toi-même, toi, toi partage peut-être pas des trucs trop intimes durant le coaching. Ouais. Merci Caroline pour ta question. Et ravi de te retrouver là. Euh, Chbou, il est vrai que le groupe est une notion de... ok cool ouais. Caroline, est-ce que tu as entendu que ta formation est-ce que tu as attendu que ta formation soit finalisée pour lancer ton, pro... ton coaching de groupe ouais, je crois que j'ai répondu par la suite à la question hein. c'est sur ce côté euh, asynchrone non, moi je n'attends pas pour euh, plusieurs raisons donc euh, je ne me répète pas mais aussi parce que j'aime le côté live et j'aime le côté, bah, tiens, j'ai envie de passer du temps avec mes clients. Ils ont rejoint le programme et ils ont payé parmi les premiers. Un des cadeaux que je peux leur faire, c'est qu'au lieu d'avoir juste un coaching en groupe avec moi chaque semaine, bah, en plus, ils ont une formation. Et nous, c'est ce qu'on a fait pour nos anciens programmes euh, avant de faire la, défini la version définitive. Et c'était un super cadeau. Et les gens, je pensais qu'ils ne viendraient pas, mais ils venaient. Donc, soit vous faites deux horaires. Nous, on avait la formation, par exemple, jeudi de 9h à 10h30 suivi avec un question-réponse et le coaching, c'était les mardis. Et on avait plusieurs groupes. Okay, si jamais vous avez plus de 10 clients, vous pouvez faire plusieurs groupes. Hein. Euh, mais vous pouvez très bien faire deux heures chaque semaine, une heure de formation, une heure de coaching en groupe. Okay, ça, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que tu entends par plateforme ben, La plateforme, c'est simplement… Ben, je vais te montrer euh, la note. Bah c'est une, une, une plateforme comme ça, où quand tu rentres, tu cliques et tu regardes des vidéos. Euh, voilà. Et, euh, et la personne cool, peut le faire de manière asynchrone et en plus, c'est disponible sur son téléphone, etc. Astou, comment tu as fait pour switcher Ouais, Désolé, comme je ne regarde pas les questions en direct, il faut que tu me redonnes le contexte et je te réponds avec grand plaisir, Astou. Ok, top. Est-ce qu'il y a d'autres questions Réenregistrer la vidéo. Bah, par exemple, là, concrètement, je vous enseigne ça. Allez, moi bon, je vous révèle ça. Ce hein. <rire> n'est pas grave, on est entre nous. Euh, mon processus, généralement, je fais ça. D'abord, j'enseigne quelque chose à nos prospects. Comme vous, là, qui êtes là. Si je vois que c'est un sujet qui intéresse, qui apporte de la valeur, qu'est-ce que je fais dans 3 à 12 mois Je réenregistre la vidéo comme s'il n'y avait personne. Hein, c'est Bonjour, euh, bonjour, cher membre du programme Coach en Mission. Aujourd'hui, je vais vous parler de des... Et je réenregistre la vidéo que j'aurais améliorée entre-temps avec des nouvelles idées parce que j'aurais pris du feedback, j'aurais pris vos questions et... Je le synthétise. Et en fait, la plupart des vidéos que je fais pour mes clients, pas la plupart, une partie, sont soit des vidéos YouTube que j'ai faites, des webinaires gratuits que j'ai fait, euh, des podcasts que j'ai enregistrés, des conférences que j'ai données, que je repackage, que je resynthétise. Je prends le 20-80, je, je le densifie et je le donne aux clients. Par exemple, <rire> je ne sais pas si je devrais dire ça, mais. Euh... Dans les vidéos de formation que je fais, il y a moins le côté sympa comme avec vous, là où je souris ou j'échange avec vous. C'est beaucoup plus scolaire. Du coup, je fais plus des vidéos de 5-10 minutes parce que je rentre dans le vif du sujet et que le côté fun et convivial, c'est en coaching de groupe et durant nos événements. Et du coup, comme ça, ils peuvent avoir, ne ils, ils perdent pas leur temps, et ils ont un maximum de contenu et ils ne regardent pas des replays avec des allers-retours, tu vois, comme on peut faire euh, là. Ouais, J'espère je, que ça a répondu à ta question. Anne, quand tu as lancé ton premier programme de coaching au groupe, est-ce que tu étais seul ou avec Ouais, seul, alors ça c'est sûr, seul, seul, seul. J'ai même envie de vous dire, même si vous avez les moyens d'avoir des collaborateurs, faites-le seul. Parce que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Votre premier lancement, le but c'est d'aller vite, c'est pas d'aller plus loin. N'allez pas plus loin que le premier lancement. Parce que sous-entendu, aller plus loin va retarder. Et je vais même vous dire un truc, c'est que même si vous avez des super collaborateurs, ils sont en mode, OK, ça fait trois mois là qu'on bosse, euh, OK, on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet. Bon, euh, tu vois, recruter des collaborateurs quand c'est plus lancé, comme nous, on, on le fait, parce qu'ils arrivent dans un truc qui fonctionne. Ils n'ont pas envie d'être là à brainstormer avec vous. Et, et s'ils ont envie, c'est dangereux, parce que du coup, vous payez quelqu'un. Pour brainstormer, ça vous ralentit. OK, on a des superbes idées. Maintenant, il va falloir tout tourner, tout faire. Et il y a qui maintenant pour le faire Il n'y a personne. Quoi Il n'y a que vous. Au début, faites les choses de manière minimaliste. C'est hyper important. On va le voir dans, par la suite sur euh, la partie euh, rétro-planning. Okay. Euh, si vous prévoyez de lancer un programme de groupe euh, dans 12 mois, c'est franchement, c'est laissez ça de côté et faites autre chose. Okay. Et vous verrez que pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être ça qu'il faudra faire. Pourquoi je vous offre quand même ce, ce webinaire Parce que j'aurai planté une graine et dans 12 mois, si vous voulez vous lancer, allez-y. Je préfère que… Si vous voulez lancer ça dans 12 mois, je ne veux pas que vous commencez à le préparer aujourd'hui pendant 11 mois et que vous lancez le deuxième mois. Oubliez ça pendant 6 mois, 9 mois. Et dans 6-9 mois, mois lancez-vous à fond. Okay, loi de Parkinson, hein. si vous avez 12 mois pour faire quelque chose, vous allez passer euh, le premier, le deuxième, le troisième mois ils vont vous servir à rien. Ça va être un temps juste pour un peu vous questionner et vous allez vous raconter l'histoire que vous êtes en train de travailler sur votre programme de groupe, mais en fait, vous êtes juste en train de procrastiner. Okay soit vous avez du temps, lancez votre programme rapidement, soit vous n'avez pas de temps, bah faites autre chose parce que vous avez 10 000 autres choses à faire pour développer votre business. Maintenant, maintenant que je vous ai dit ça, bah, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Euh, ça, c'est parce que j'ai vécu ce genre de choses aussi. Donc, euh, le plus important, c'est que vous avancez et que, et que vous atteignez vos objectifs. Si vous trouvez un autre moyen de le faire, c'est très bien. Astou, comment j'ai fait pour switcher, pour ne plus me saboter, vendre au juste prix, ne plus travailler, se rendre compte qu'on ne gagne rien à la fin du mois bah, tout, je, je vais te révéler un grand secret, hein, euh, le coaching <rire> en me faisant accompagner tout simplement. Euh, entre les coachs qui m'ont fait calculer la rentabilité avec un tableau Excel, euh, les coachs qui me questionnaient sur le pourquoi, hein, quoi, je vous résume, hein, c'était pas pourquoi tu t'auto sabotes. Et moi, je me rends compte que en fait, j'avais un problème avec l'argent, que j'avais ce côté euh, J'aime partager la richesse, tu vois, le côté un peu, j'étais dans une fac de gauche et j'étais pauvre et, et j'ai grandi avec une foi chrétienne, quoi je suis toujours chrétien. Il bah, faut partager, il faut partager. Oui, mais à un moment donné, si ton business, il n'est pas rentable et qu'il ferme parce qu'il n'est pas rentable, tu vas aider personne, en fait. Ah ouais, <rire> OK, donc voilà. Et en fait, ça revient. Hein. Pour tout vous dire, là, on a lancé le programme Coach en mission il y a six mois. Dur, ça a été dur pour moi de, de l'avouer, mais on a fait un prix de lancement. Je me suis rendu compte que je me suis encore auto-saboté, alors même que je savais que j'avais déjà fait ça dans le passé. J'étais en mode, ben bah non, c'est un nouveau programme. Non, non, non. Et en fait, euh, non, en fait, j'aurais pu le vendre beaucoup plus cher. Quoi? Plus cher dès le début. Mais euh, voilà, euh, insécurité, euh, manque de confiance, et puis. Euh, euh, et puis aussi il y a des bonnes raisons hein. comme je vous dis, bah, un nouveau programme on a envie qu'il y ait une dynamique de groupe je n'ai pas de grand regret mais en tout cas c'est sûr qu'on a perdu pas mal d'argent ces derniers mois en faisant une offre de lancement, en tout cas si vous vous intéressez à cette offre de lancement, elle n'existe plus hein. j'espère qu'on ne serait pas déçu d'entendre ça euh, mais voilà alors Livia, euh, je souhaite faire de l'individuel pour m'approcher au mieux les problématiques de mes coachés et travailler ma posture de coach et soutien ensuite sur le collectif. C'est mon feeling actuel, mais avant de te coacher, je n'envisageais même pas le collectif. Cool, cool. Je vais vous dire, hein, quand vous allez goûter au collectif, euh, ça va être une drogue. Euh, parce que, pourquoi Parce que vous vous rendez compte que vous pouvez apporter plus de valeur en travaillant moins. Bah, C'est cool quand même, <rire> déjà. Et vous vous rendez compte que c'est hyper fun. C'est genre hyper fun. Je vais... Alors, est-ce que vous préférez aller au ciné à plusieurs ou juste avec une personne Ça se peut, parmi vous, il y en a qui vont vous dire seul. Le problème, c'est que vous, quand vous accompagnez une personne, bah, vous n'allez pas forcément vous entendre hyper bien. Donc, c'est plus sympa de partir en vacances avec plusieurs personnes en moyenne sympa. Parce qu'en en fait, il y aura toujours quelque chose d'hyper sympa. Donc, c'est hyper personnel. Ce que je vous partage en mode, c'est hyper égoïste. Mais euh, on ne va pas se raconter d'histoire. Hein. Moi, je ne fais pas ce business juste pour gagner de l'argent. J'ai envie de passer des bons moments. J'ai envie de prendre du plaisir. J'ai envie d'avoir de, de la dopamine. J'ai envie euh, de… Quoi, je pense que j'ai ouais, créé des amitiés aussi avec certains clients. Et c'est ce que je vous souhaite. De pas voir votre business comme… Euh, c'est du business. Moi, j'espère qu'à mes funérailles… Euh, le plus tard possible, j'aurai des clients qui viendront. Euh, J'allais dire réciproquement, mais c'est un peu glauque de dire ça. Euh, on passe à la suite. Allez, se démarquer de ses concurrents. Utilisez vos dons, offrir de l'attention, tester et améliorer. bon On va commencer par tester et améliorer puisque je vous en ai déjà parlé. C'est hyper important, hyper important, que vous ne cherchez pas à faire un truc génial au début. C'est votre force. Votre flexibilité est une force. Le fait que votre programme ne soit pas définitif et pas hyper bien fait est une force. Pourquoi Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que vos clients, surtout vos premiers, parce qu'à un moment donné, euh, vous allez vous développer, et ça va être vous un peu le mastodonte, vos clients, je vais vous partager mon expérience. Aujourd'hui, je rentre dans un programme, je suis dans, depuis trois mois dans un programme de fitness, perte de poids, mieux manger, etc. Bah, le truc, il est tellement bien fait que c'est hyper rigide. Je suis en mode, bah, Lingen, tu fais ça, tu utilises cette application, tu comptes tes calories. Ok, d'accord, bon, bah écoute, bah, je rentre dans le moule, quoi. tu vois, je n'ai pas le choix ou sinon je quitte le programme. Quoi. Donc, il y a un côté bien, c'est rassurant, il y a une directrice, mais bon… Pff. Ce n'est pas vraiment du coaching et on s'en fiche de ce que je pense, de ce que je ressens, on me dit juste de suivre la méthode. Alors que ce même programme, à mon avis, au début, c'était en mode, bah tiens, Lingen, pourquoi tu n'arrives pas à compter tes calories ah, bah, bah, Et je raconte ma vie, ah, mais Lingen, t'inquiète, ça va aller, fais-nous confiance. Ok, ah, non, non. ah bah, tu sais quoi, Lingen, ton retour et celui de Fabien et de Jean-Jacques et de David fait qu'on va adapter ça et on va faire ça. Ah, mais bah, c'est trop cool, franchement, génial. Et ça, c'est important. C'est important que vous améliorez votre programme avec vos clients. Je vais vous dire un truc. Vos premiers clients seront les mieux lotis. Ils auront payé potentiellement un peu moins cher, pas beaucoup moins cher, hein, attention. Ils auront payé moins cher, ils auront eu plus de temps et d'attention avec vous, surtout quand vous donnez la formation. Euh, le programme sera encore plus personnalisé à eux. Et C'est génial, et c'est une très bonne chose. Donc, comme ça, vous démarquez de vos concurrents. C'est comme ça que moi, je me suis aussi fait ma place dans euh, cette industrie où il y avait déjà des concurrents beaucoup plus avancés et qu'aujourd'hui, euh, la plupart des clients qui travaillent avec moi, ils connaissent mes concurrents. Mais pourquoi ils travaillent avec moi Parce qu'ils savent qu'il y a un côté plus euh, artisanal, un peu plus euh, convivial. Pour tout vous dire, j'avais une prospect hier. Euh, donc, on a un mastermind pour les clients plus avancés. Et, euh, et je l'ai questionné, je l'ai questionné, je voyais qu'elle hésitait et en bon commercial, euh, je suis allé voir quelles étaient ses objections et à la fin, elle m'a dit, bon, je t'avoue, j'hésite entre toi et l'autre personne. C'est ça qui fait que euh, je n'ai pas encore pris ma décision. C'est génial, c'est du pain béni quand vos prospects vous dévoilent leurs objections. Et je leur ai dit, est-ce que ça t'intéresse que je te partage la différence entre eux et nous Alors là, c'est un, euh, un peu délicat. Pourquoi Parce que… Euh, il ne faut pas détruire le concurrent pour deux bonnes raisons. Bah, D'une, ce n'est pas éthique et de deux, de toute façon, ça ne va pas marcher parce que vous allez passer pour… Euh, quoi, personne ne va vous croire hein, si vous dites non, le mien… Le, voilà donc, euh, Et c'est délicat parce qu'en même temps, vous pensez que votre programme est mieux puisque sinon, vous n'aurez pas lancé votre programme. Si moi, demain, euh, je construis euh, des voitures et je sais pertinemment qu'elles sont moins bien que celles de mes concurrents, elles sont moins sécuritaires… Ben, je ne vais pas dire aux gens d'acheter ma voiture. C'est juste ridicule. Et du coup, ben, comment vous démarquez Moi, je, ce que je dis, c'est que dans notre mastermind, actuellement, on ne prend que 10 personnes. Et du coup, ces 10 personnes, ben, c'est plus convivial. On passe plus de temps ensemble. Je suis plus présent. Et en plus, on offre, je, je propose une session de coaching individuel tous les trimestres euh, pour euh, les participants. Chose que je ne propose pas. Chose qu'elle qu ne retrouvera pas chez euh, mes concurrents, en fait. Ou sinon, ça coûterait genre 10 fois euh, plus cher. Et du coup, votre client se retrouve avec vos prospects. Ils ont le choix entre soit travailler avec la référence absolue de votre marché qui coûte peut-être un peu plus cher que vous, qui est un peu plus rodé qui a un peu plus d'expérience, qui est un peu plus glamour. Mais est-ce qu'elle va en tirer plus de valeur que chez vous bah, Pas forcément, en fait. Okay. Est-ce que, par exemple, vous préférez, euh, je ne sais pas si c'est approprié comme exemple, mais je, je, je vais le donner quand même. Est-ce que je préfère manger dans un euh, grand resto une fois par semaine ou avoir euh, ma belle-mère qui me cuisine des plats euh, artisanaux euh, euh, tous, les, tous les jours de la semaine euh, pendant que je suis en vacances euh, chez elle ben, Je préfère largement être avec euh, ma belle-mère. Ce sera beaucoup plus personnalisé, ce sera beaucoup plus convivial, euh, ce sera plus authentique. Je ne dis pas que dans le restaurant, ce ne serait pas bon, mais je vais pour le même prix, entre guillemets, parce que je ne paye pas ma belle-mère, euh, bah, j'aurai un repas alors que là, j'aurai une semaine de repas et beaucoup plus de quoi, un truc beaucoup plus humain, en fait. Et ça, c'est ce qui vous démarque de vos concurrents. Vos concurrents ne peuvent pas offrir la même attention que vous offrez. En toute honnêteté, même moi, je, je peux offrir de moins en moins d'attention à nos clients en un à un. Et c'est là où, évidemment, vous commencez à recruter des gens top, hein, comme nous, on a avec Mathilde. Et du coup, ce n'est pas trop grave parce que bah, vous n'êtes pas le gourou de la sec et les gens ne viennent pas que pour vous. Donc, euh, voilà. Donc, il y aura toujours une solution. Mais gardez ça en tête, qu'il y a un énorme bénéfice à travailler avec vous plutôt qu'avec vos concurrents. Mais vraiment. Euh, alors, donc ce que je voulais dire, c'était utiliser vos dons. Dites-moi dans le chat. Il est déjà 10h50. Dites-moi dans le chat, euh, qu'est-ce qui vous quels sont vos dons que vous utilisez uniquement à titre individuel Et vous dites, euh, bah, non, ça c'est un truc euh, perso en fait. Quels sont les dons personnels que vous avez qui ne sont pas professionnels okay Dites-le moi dans le chat. Du style euh, je danse, je chante, hein, vraiment, euh, faites-vous plaisir. En tout cas, si vous avez envie hâte de vous lire. Et puis, bah, offrir de l'attention, je l'ai déjà euh, partagé. Okay euh, je réponds à vos questions comme ça on passe au, point, au prochain point et donc partagez-moi vos dons, ça me fera rire en plus je pense ce sera fun euh, rire pas en mode je vais me moquer de vous hein, attention, juste ça va être fun et, euh, et posez-moi vos questions et sinon je passe au prochain point <rire> Clément bah écoute si à Clément t'es encore là à en 11h05 c'est que ce sera un très bon signe pour moi <rire> Non, je rigole, t'inquiète, on, on va essayer de finir vite. Euh, hello, super boostant. Ok, cool, trop bien. Ok, cool. Ok, Lydia, la danse c'est la décoration d'intérieur, comment tu peux l'utiliser dans ton accompagnement okay. euh, C'est comme quand tu. C'est ça. Alors, vous n'osez pas partager vos, vos dons personnels. Hein. Euh, Anne, la danse, ok. Alors l'optimisme, c'est génial, d'accord. Et ça, pour moi, c'est évident et c'est très bien, incorpore-le. Mais la danse, par exemple, tu peux créer des immersions. Des... Euh, bah, ma femme a participé euh, un week-end où, où elles ont dansé, en fait. Tu vois, alors, pas en mode deux heures de stage de danse, mais il y a eu une animation où tout le monde s'est levé et voilà, on a dansé. Euh, le design et la photo. La photo, par exemple, si tu fais des événements en présentiel ou dans ton package, j'ai une séance de photos offertes, tu vois, ça peut être génial. Allez-y les autres, je vois que vous, force... vous n'osez pas forcément. La marche dans la nature, bah, tu vois, tu peux très bien euh, faire du coaching dans la nature. Ok, bah, c'est ce que tu as mis. Le minimalisme, ok, bah, ça tu peux Très facilement la photo la nature ok je pense que vous êtes un peu timide sur vos dons je pense qu'il y a des gens parmi vous qui cuisinent bien euh, qui euh, fait du tricot euh, qui euh, font de la musculation en salle euh, qui chantent bien qui dessinent bien bon ça il y en a qui ont parlé il y a quoi comme truc euh, complètement euh, voilà moi par exemple alors après <rire> C'est toujours bizarre de dire qu'on est euh, drôle, mais c'est pas grave, je vous le dis. Euh, en tout cas, moi, j'aime bien rire dans la vie perso. Je ne fais pas rire tout le monde, mais je fais rire pas mal de gens. Bah, je n'hésite surtout pas à utiliser l'humour dans mon business. C'est hyper important, hyper important. Je m'amuse, ils s'amusent. Si ça ne fait pas rire tout le monde, bah, ce n'est pas grave. et Ça en fait rire certains, mais c'est hyper important. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme don que j'ai utilisé dans mon business euh, J'aime beaucoup le foot avec certains clients. Les clients qui aiment bien le foot, quand je les coach, je parle de foot avec eux. J'emploie les images de foot pour les amener à comprendre quelque chose. Et c'est hyper facile de leur parler d'un truc. Euh, par exemple, je vais parler de, pour ceux qui connaissent, « Ok, là, ton prospect, pourquoi tu ne conclus pas encore la vente ?» C'est comme si au foot, tu faisais des passes devant les cages et que tu ne tirais pas. C'est bien de faire des passes décisives à un moment donné. Il faut marquer, tu en penses quoi Ouais, tu as raison. Là, c'est vrai que je tourne en rond, je fais du tiki-taka. À un moment donné, c'est bien joli. Mais si Messi ne met pas une grosse frappe, il n'y aura pas de but et on ne gagnera pas le match. Tu vois Donc, utilisez tout ce que vous faites dans votre vie personnelle. Personne... <rire> Merci, Elodie. OK, on passe au dernier point parce que Clément va aller chez un concurrent après. Rétro-planning. Tu vois, je ne te tiens pas en otage, Clément. Je te laisse faire un screenshot. Euh, et puis, évidemment, euh, je rentre dans plus de détails pour ceux qui restent. La première chose, brainstormer le contenu de votre accompagnement. J'ai bien précisé, j'ai mis trois heures. Et je me suis dit, je, je mets en jour, je mets quoi Vous ne devez pas passer plus de trois heures, en tout cas de manière formelle. Le brainstorming se fait sous votre douche, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous marchez dans la nature et que vous promenez euh, votre chien. Ce n'est pas je prends, euh, euh, je prends un tableau blanc et, euh, et pendant trois jours, je réfléchis à ça. Ça ne marche pas comme ça, C'est juste pas possible. Ça veut dire que vous êtes trop en train de compliquer des choses. Un accompagnement, ça doit être simple, comme je vous l'ai partagé euh, au-dessus. Et si vous cherchez à compliquer les choses, je vais même vous dire un truc. Si votre offre est trop compliquée et que votre prospect ne la comprend pas, il ne va pas rejoindre. En mode, ah il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Oh, ah, ça oh, oh. Ah, J'ai rien compris en fait. Euh, chez ton concurrent, c'est plus simple. Identifier les ressources nécessaires. Ok, alors est-ce que j'ai besoin de personnes ou pas Non, quel outil j'ai besoin De quoi euh, Quel matériel j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin d'argent Ok, vous identifiez tout ça. Vous évaluez les conditions nécessaires. Et là, et là c'est là où ouh, je vais peut-être un peu casser l'ambiance. Tout le monde a été peut-être hyper motivé, mais je veux vous le dire parce que je ne veux pas vous envoyer au casse-pipe. Euh, idéalement, il faut avoir, bah, je vais quand même vous le noter, une liste d'emails de. Alors avant, je mettais 1000 personnes, mais euh, Mathilde, hein, d'ailleurs, euh, qui est coach chez nous, elle a réussi à faire des programmes de groupe avec, je crois, elle n'avait même pas 100 personnes. Mais bon, euh, généralement, euh, si vous avez au moins 500 et 1000 personnes dans la liste d'emails, c'est quand même mieux. Okay Autre chose, vous avez déjà eu des euh, clients en individuel. Même si c'est différent et même si vous êtes peut-être meilleur en groupe qu'en individuel, euh, ça va être compliqué. Tu vois si, un, Comment dire euh, Si vous voulez faire une chorégraphie avec des gens, c'est quand même bien si vous-même, vous savez danser tout seul. Déjà, aussi. Okay. Euh, et les autres, euh, autres c'est euh, tout simplement une détermination énorme. Vous savez quoi euh, ça ne va pas se passer aussi bien que vous le souhaitez pour la première fois. Euh, même les clients qu'on accompagne, pour eux, c'est difficile. Donc, si jamais vous essayez de le faire seul, ça va être difficile. Donc, qu'est-ce que j'entends par une détermination énorme C'est que ça doit vraiment nourrir votre mission et votre pourquoi. Si c'est juste pour gagner de l'argent, qui est une très bonne chose hein, parce qu'on a besoin d'argent dans ce monde, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que ce ne soit pas juste votre tête qui lance ce programme, c'est votre cœur. Votre tête et votre cœur. Et que ça doit être genre, waouh wow. Alors, je ne vais, je vais pas rentrer dans plus de détails que ça. Je pense que vous avez compris l'idée. Mais il faut que vous soyez prêt à échouer. Et c'est une très bonne chose. Je préfère que vous lancer votre premier programme de groupe. Il y a zéro client. Vous lancez votre programme de groupe, il y a un seul client. Et du coup, vous faites quoi Vous dites, bah écoute, euh, finalement, au lieu d'être cinq, tu es tout seul. Est-ce que ça t'intéresse que je te convertisse dans du, le programme individuel et je te fais le même prix Et puis, évidemment, je t'apporte la même valeur et j'ose penser que ce sera aussi bien aussi. Et s'ils sont deux, vous pouvez faire la même chose. Vous les séparer. S'ils sont trois, bah, vous faites un programme à trois. Okay. C'est très bien. Fixer des objectifs et une date de lancement. Une date de lancement, et une date de démarrage de promotion. Et puis, euh, promouvoir. Promouvoir. Euh, Clément, il faut que tu arrives. bienvenue, <rire> bienvenu, hein, tu peux rester. Euh, moi, je, je crois que j'ai déjà fait ça. Écouter deux trucs en même temps. Je crois que ça m'a rendu un peu dingue. J'étais en live d'un côté et de l'autre, je crois que je suivais une formation. Alors, on a deux oreilles, mais on n'a qu'un cerveau, mais je crois que je m'en suis sorti euh, pas mal. Mais euh, Clément, vas-y, connecte-toi. Au début, c'est du blabla, il n'y a, y a pas de valeur. Reste encore cinq minutes et, euh, et tu pourras y aller. Connecte-toi déjà. Promouvoir. Clément, on se connaît, hein, juste au cas où les gens se disent, ouais, « euh, Lingen, il... <rire> Clément a été client euh, par le passé, donc on se connaît bien. » Et on a bien rigolé ensemble. Alors, promouvoir, ça, prévoir un, deux mois. Donc, je ne rentre pas dans le détail, je vous avais dit que cette, ce webinaire n'était pas dédié sur le marketing et vente. Si vous êtes intéressé, euh, bah, on, on verra par la suite. Mais c'est important que vous compreniez qu'il y a trois phases. Attirer des prospects, amplifier votre autorité et créer du, une clientèle. Attirer des prospects, c'est que si votre promotion, il n'y a personne qui y assiste, par exemple, vous faites un lancement avec des webinaires, faites un lancement avec un challenge, vous faites un lancement avec un sommet, avec un groupe Facebook. S'il n'y a personne, bah, il n'y a personne. Donc, il faut avoir du public. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était quand même bien d'avoir une liste d'emails de 100 personnes minimum. Et puis, euh, même si votre programme est top, bah, la nouvelle que j'ai pour vous, c'est que les gens ne vont pas acheter parce qu'il est top parce qu'ils ne savent pas qu'il est top. Et comment on fait pour savoir si le programme de quelqu'un est top eh bien, je vais vous surprendre, mais ce n'est pas rationnellement, c'est émotionnellement. Ce n'est pas parce que vous allez sortir une page de vente avec tout le détail de votre programme que les gens vont acheter. Parce que, au regret de vous dire, les gens ne prennent pas une décision d'achat de manière rationnelle. Vous, pouvez, vous pourriez penser que vous faites des choix que rationnels quand vous achetez et que vos prospects aussi, mais ce n'est pas vrai. Quand on achète une maison ou une voiture, est-ce que c'est vraiment des choix rationnels Pourquoi vous achetez une maison ici ou là-bas Vous pouvez, euh, On peut se raconter des histoires. Oui, bah, comme ça, je peux le revendre. Oui, mais là, c'est une maison euh, familiale, je suis près de mes parents. Mais tout ça, c'est émotionnel en fait. Parce qu'il y a 10 000 autres opportunités qui répondraient aussi bien à ces objectifs. Vous n'êtes pas obligé d'être proche de vos parents et vous n'êtes pas obligé d'acheter une maison pour la revendre plus cher. C'est Un jour, vous avez décidé que c'était émotionnellement plus intéressant que vous. Pour Vous, c'est totalement subjectif, et ben c'est pareil pour une décision d'achat. Du coup, comment font les prospects pour acheter? Et ben, ils font confiance à qui vous êtes et pas ce que vous faites. Je dis pas que c'est pas important ce que vous faites, mais c'est d'abord ce que qui vous êtes parce que par définition, un accompagnement, on n'a aucune idée de ce qu'on achète à la limite. Si je vous vends un téléphone. Bah oui, que vous me fassiez confiance, c'est une chose. Mais à un moment donné, ce qui vous intéresse, c'est OK, je peux le toucher, je peux le tester, c'est quoi comme marque, il y a quoi on peut faire quoi. Mais là, vous vendez de la prestation intellectuelle. Les gens vont travailler avec vous que s'ils vous font confiance. Ils vont passer des mois avec vous. Et donc, ça va être important de travailler votre personnel branding, d'utiliser vos dons, d'utiliser votre zone de génie, de vous rendre accessible, de vous rendre disponible pour créer ce lien avec vos prospects. Et enfin, on va créer la clientèle. La clientèle, je ne vous cache rien, vous le savez, je vous l'enseigne, c'est dans mon livre, faites des appels. N'essayez pas de vendre à travers une page de vente. Ce n'est pas possible. Les gens n'achètent pas un accompagnement sur une page de vente, sauf exception, il y aura toujours des exceptions. évidemment. Offrez une session de coaching. Pas un appel découverte, une candidature pour euh, peut-être rejoindre mon programme. Personne ne va euh, faire cet appel puisqu'ils ne savent pas ce que vous avez à proposer. Sauf si vous êtes au cinquième lancement, au dixième lancement comme nous et que vous avez déjà une audience qui vous fait confiance. Mais les premières personnes sont en mode mais c'est cette personne euh, Ouais, bah déjà, ouais, je vais faire un appel et puis je vais voir euh, au feeling euh, si je m'entends bien avec cette personne et si elle peut m'apporter de la valeur. Vous coacher et vous lui montrez ce de quel, euh, de quel bois vous chauffez. Et puis, waouh oh, je kifferais trop passer ce temps avec Alexandra, avec Charlotte, avec Eddie, avec Isabelle. Wow, ça, ces sessions-là comme ça pendant 3-6 mois en plus, il y aura d'autres personnes et tout. Oh, c'est sûr que je vais obtenir mes résultats. Et puis, bah, ce sera le moment de servir vos clients. Euh, Est-ce que c'est le meilleur moment bah, Oui, c'est le meilleur moment. Après, moi, j'aime beaucoup le marketing et la vente. Mais oui, ça reste le meilleur moment. C'est de loin le meilleur moment. Euh, et là, vous faites plaisir. OK, voilà pour euh, la présentation. On prend un temps de questions-réponses.